Salut les trogeurs, salut les Trogueuses, alors là on est sur le 3, 2, Dirt 3, c'est ça Y'a plus Colin Macrae, non Non, c'est le premier que Dirt, pas plus Colin en non, il l'avait gardé en petit pour le 2, ouais. c'est un peu regrettable d'ailleurs. Donc ouais. euh, moi suis là, j'ai venu avec Antoine, ouais. euh, donc on parle dessus du principe là. Ouais, donc euh, c'est un, bah c'est fidèle à Colin Macrae, enfin hein, plus à Dirt depuis Dirt 1, donc euh, c'est multidisciplinaire, un peu comme dans rythme, mais en branché off-road en fait, donc euh, là par exemple on est sur un rallycross donc c'est sur un circuit euh, situé euh, de terre, d'asphalte, neige comme ici et euh, vous êtes avec les autres et euh, il y a un circuit et il faut vous de... Ok, donc y qu ce qui est une histoire euh, Non, il n'y a pas trop d'histoire à part que vous êtes euh, le scénario classique, hein, un pilote euh, qui gravit peu à peu les échelons, euh, qui va au X Games et tout euh... Et voilà Ok et donc au niveau du gameplay, on va tout de suite commencer à parler. Euh, Est-ce que c'est euh, agréable du jeu Ouais c'est très agréable. Euh, j'ai les trop... Dirt 1, j'ai pas trop été gpi C'est fidèle à lui-même, c'est efficace. Avec Code Master, euh, on est habitué à un gameplay très bon, comme dans le Grid ou dans Formula One, et ça ne déroge pas la règle. Et puis il y a les instants Replay, hein euh... Euh, Ouais. Comme depuis Race Driver Grid. Hein. Donc oh. leur jeu, en fait, ils vont jamais... Euh... Euh, ouais, en fait y a que dans Durtain, y a un ah, il y a l'instant replay mais j'ai vu que y avait un, un bouton YouTube euh... aussi c'est incassable uh, je me suis déjà servi euh, ouais je m'en suis servi deux fois j'ai okay. j'ai pas, pas été voir vérifier sur YouTube je m'avais pas mis trop de la merde mais... Ce truc qui est regrettable c'est que peut être que une minute de vidéo maximum euh, ça va être ah, ok ah, y a, donc au niveau des différentes de euh, qui sont bah fait un petit peu d'horizon c'est tout même assez toutes l'éventail classique hein, euh, donc euh, proche éloigné pare choc capot Ok, à donc on va tout de suite se retrouver pour euh, un rallye online si tu d'accord. Alors là euh, on est sur le mode rallye, online, donc tu prends la queue derrière, ce sont des batailles de klaxons. Ouais, euh, c'est euh, assez marrant la file d'attente en euh, se des bagarres de klaxons, on a okay. une mélodie originale avec. Donc là je suis en premier dans les voitures de Et euh, par contre euh, on va tout de suite continuer avec le gameplay, il y a des voitures sympas Ouais, comme là par exemple c'est avec la en l'eau la mythique est plus français ouais je pense à français on est assez branché français en ce moment c'est le ok et donc au niveau des il y a beaucoup ouais ouais il y a quand même pas mal de spéciales de services, il y a pas mal de lieux qui sont et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'interface j'ai pas demandé ce que c'était en fait ta gauche c'est ta progression en fait ah ok, ah, les ah, oui, différentes barres en fait ça représente le check code les, les, les petits logos en bas à gauche, les rewinds, c'est ça Ouais, ok, même si en online je vois pas l'intérêt de les mettre, sur ma pote La minima, elle sert pas à un en ah Euh, si, elle sert en course de côte quand t'as pas de copilote Parce qu'en fait en course de côte t'as pas de copilote, donc là vous pouvez entendre le copilote euh, Surtout ah ah que moi je l'ai mis en mode complexe pour online en gros le mode complet c'est comme il est dans tous les collines de où euh, pour les virages il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, pour les intensités. et si tu le mets enceinte il dit juste léger, euh, moyen ou fort. Okay. Et euh, donc au euh, euh, niveau graphique euh, bon, C'est pas, pas mal, euh, Les paysages, surtout les paysages, des voitures euh, parfois c'est pas terrible mais les paysages euh, sont pas mal du tout et surtout ils sont très détaillés, c'est très soigné. Euh, c'est pas bâclé, on sent quand même. Par contre pour manches, le online je désolé, désolé être obligé de mettre un euh, parce que chez Codemaster, euh, ils le font maintenant. Euh, c'est toujours regrettable. qu'il y a un pass en calme fait, C'est euh, donc... ouais, toujours ce genre de pratique que nous regrettons. Donc, par contre, au euh, niveau du gameplay je reviens rapidement. J'ai remarqué que c'est souvent hein, des courses assez rapides. Des courses courtes. Ouais, ouais, c'est assez court. À part les courses de côte ou parfois les spéciales, c'est l'aide de pratiquement 4 Donc on va en enchaîner sur le euh, Ginkana. C'est une partie est ce que tu peux nous le principe Alors, euh, c'est un peu du freestyle. Donc il y a différents trucs de figure, comme là, le Smash, de spin donc c'est chacun dans les airs euh, adaptés euh, donc faut éviter les temps morts euh, pour avoir des multiplicateurs tu euh, t'enchaînes les figures euh. Euh, donc ça peut un peu euh, s'apparenter à tout ce qui est spectacle, euh, que genre euh, style gymnastique ou natation synchronisée Parce que dans le sens où c'est toi qui fais le spectacle et tout seul tu fais tes différentes figures il euh. faut défoncer les trucs jaunes ouais les trucs jaunes c'est une figure en fait euh, des, des... ok euh, donc euh, sinon continuons en parlant de, du online et du multijoueur c'est sympa hein euh, Ouais c'est très sympa, euh, multijoueur local Oui il y a du multijoueur local euh, dans tous les modes de jeu en plus. Ouais c'est pas mal, j'aime ça. Euh, ça euh, ouais, ouais non je pense qu'on trouve partout. Très bien. ça soit plus intelligent. Donc au niveau de la bande son c'est assez ah, sympa, euh, y a des, des, des bons botages. Ouais non. les, les, les bruits et moteur, moteur, elles sont cool. Hein. Ouais la, la, la question sont c'est vraiment pas mal, les musiques elles sont... Elles sont pas mal hein, ça part bien au jeu. Je veux mettre l'écran propres musiques ou pas Non on peut pas. Euh, et euh, après, donnez-vous ton avis plus global sur le jeu Ah bah c'est un très très bon jeu. Hein. Ça vaut beaucoup plus que showdown, non Ah, ça vaut beaucoup plus le coup de showdown. En plus c'est reprends... moins cher. Ouais. Euh, si vous voulez, bah, je ne l'ai pas vraiment testé, j'ai testé que la démo, mais pour 10€ euros de moins, vous avez le 2. Euh, Peut-être une prochaine fois, hein, si je le prends. Ce sera à voir. Euh... Dans les budgets, vous pouvez faire un peu Ouais, oui. si, si Trog euh, me laisse bien... Kuzinovic <rire> T'aurais <dit> Trogovic <rire> <rire> euh, Ouais donc... Euh... Ouais. et donc... Euh... En fait en tu euh, t'es avec les autres mais c'est des gosses en fait. Ok. Bon bah c'est parfait donc euh, tu le conseilles aux gens. Ah euh, ouais je le conseille vivement. Je... Surtout qu'en plus pour une fois euh, la communauté en online elle est très correcte sur la piste. Euh... Ouais. On voit pas ça souvent. Donc, okay, bah moi aussi, je l'ai trouvé sympa. Bah, sur ce, on va vous dire salut. salut.